Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de corps pur et mélange. Je ne vais pas vous parler par contre de techniques pour séparer les constituants d'un mélange, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Qu'est-ce qui constitue la matière Que trouve-t-on dans un morceau de fer, un morceau d'acier, dans un verre d'eau, dans de la lave À ces questions, la chimie y répond et la réponse dépend aussi de l'échelle à laquelle on se place. Si vous êtes prêts, nous partons tout de suite à la découverte de ces notions et si vous n'êtes pas prêt, bien c'est pareil. Alors c'est parti, accrochez-vous Commençons par les corps purs. et pour cela nous allons nous placer à l'échelle microscopique, l'échelle de l'infiniment petit. Au niveau microscopique, la matière peut être composée d'entités chimiques qui est soit des atomes, Soit des ions qui sont des entités qui possèdent une ou plusieurs charges électriques, qu'elles soient positives ou négatives. Ou encore, on peut avoir des molécules, c'est-à-dire des assemblages d'atomes. Ceci va nous permettre de définir un corps pur sain. Des entités chimiques identiques vont former ce qu'on appelle une espèce chimique. Les espèces chimiques vont être un corps pur, simple, si elle n'est composée que d'atomes identiques. C'est le cas ici du dioxygène en rouge, on n'a que des atomes d'oxygène. C'est le cas également du diazote en bleu, puisqu'on n'a que des atomes d'azote. Également le dichlore en vert, on n'a que des atomes de chlore. Et encore du diamant qui n'est composé que d'atomes de carbone. Au contraire, des corps purs composés, ce sont des espèces chimiques qui sont composées d'entités chimiques différentes. C'est le cas ici où on a en haut à droite une représentation de la molécule d'eau, H2O, deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Également au milieu, on a la molécule d'éthanol qui est composée d'atomes de carbone, d'oxygène et d'hydrogène. A gauche, c'est la molécule de paracétamol avec ses quatre atomes différents du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote. Enfin, en bas, on a la molécule de chlorure sodium. Enfin, molécule, c'est pas tout à fait le terme puisque en fait, le chlorure sodium, le sel de table finalement, est composé d'ions sodium et dion chlorure. Ce sont bien donc des corps purs composés. Bref, en résumé, à l'échelle microscopique, la matière qui nous entoure est composée d'entités chimiques qui sont soit des atomes, soit des ions, soit des molécules. On doit bien évidemment retenir que les entités chimiques identiques vont former une espèce chimique et cette espèce chimique va être caractérisée par sa formule chimique, H2O par exemple par des propriétés physiques, une température de fusion, une température d'ébullition, une masse volumique, etc. Et également des propriétés chimiques, par exemple la capacité de réagir avec des acides. Si on repasse à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire si on s'élève un petit peu et qu'on regarde à notre échelle à nous, à notre échelle d'humain, une espèce chimique va donner un corps pur, un corps pur simple, quand l'espèce chimique est composée d'un seul type d'atome. C'est le cas d'un morceau de carbone, c'est également le cas d'un morceau de fer, où on a des atomes de fer. Le dioxygène, c'est une molécule qui n'est composée que d'atomes d'oxygène, deux pour être précis. L'ozone, c'est également une molécule mais qui est elle composée de trois atomes d'oxygène. On parle de corps pur composés quand l'espèce chimique est composée de plusieurs types d'atomes. C'est le cas par exemple du dioxyde de carbone, le CO2. C'est également le cas du NaCl, ou encore de l'acide sulfurique, H2SO4. Donc au final, on va parler toujours à l'échelle macroscopique de mélange quand on va avoir plusieurs corps réunies réunis. Et donc, on va s'intéresser aux mélanges. Et les mélanges dans la vie quotidienne, on en côtoie tous les jours. Vous avez sans doute déjà tous pris un verre de grenadine à l'eau ou de sirop de menthe. Eh bien, c'est un mélange homogène. On ne peut pas distinguer les constituants, qui sont nombreux, de ce mélange. C'est le cas des océans, qui sont composés majoritairement d'eau, mais il y a également du sel avec des ions. Il y a environ 35 g de sel dans un litre d'eau de mer. Un mélange peut être solide également, c'est le cas de l'acier, qui est un mélange homogène de fer et de carbone. Ici, on parle plus précisément d'alliage. Il n'est pas possible, à l'œil nu, de distinguer le fer du carbone qui sont contenus dans l'acier. On a donc bien un mélange homogène. Des gaz également peuvent composer un mélange homogène et c'est le cas de l'air que nous respirons. Vous devez savoir, et si ce n'est pas le cas, vous allez donc l'apprendre, que notre atmosphère est composée à 78% de diazote, 20% de dioxygène, 93% d'argon, un gaz qu'on qualifie de noble et environ 0,07% d'autres gaz, parmi lesquels on va trouver du dioxyde de carbone, dont on parle tant dans l'actualité climatique, également de la vapeur d'eau et de nombreux autres gaz. Impossible à l'œil nu de distinguer par exemple le diazote du dioxygène, on est donc bien en présence d'un mélange homogène. Bien entendu, il existe des mélanges dont on peut distinguer à l'œil nu les constituants. C'est le cas d'un mélange d'eau et d'huile. L'huile est au-dessus de l'eau et ces deux liquides ne se mélangent pas. On dit qu'ils sont non miscibles. C'est également le cas de l'huile et de l'éthanol. Là encore, ces deux liquides ne se mélangent pas, ils ne sont pas miscibles. Par contre, attention, cette fois, c'est l'huile qui est en bas et l'éthanol qui est au-dessus. Par contre, l'eau et l'éthanol sont parfaitement miscibles et vont donc donner un mélange homogène. Et si on mélange ces trois constituants, on obtient un mélange hétérogène avec d'un côté l'eau et l'éthanol qui sont parfaitement miscibles, et de l'autre côté l'huile qui n'est miscible ni avec l'un ni avec l'autre. Ça nous permet de nous amuser un peu en ayant une goutte d'huile en suspension dans un mélange hydroalcoolique patents non bien qu'est ce qu'il faut retenir de tout ça et eh bien à l'échelle macroscopique encore une fois c'est à notre niveau un mélange homogène c'est lorsque les constituants sont indiscernables à l'œil nu. On a ce qu'on appelle une seule phase. Le mélange hétérogène quant à lui c'est lorsqu'il est possible de distinguer des constituants du mélange à l'œil nu et on a donc forcément au moins deux phases. Toujours à l'échelle macroscopique, quand les deux liquides forment un mélange homogène, on dit qu'ils sont miscibles. Quand les deux liquides forment un mélange hétérogène, on va dire qu'ils sont non miscibles. Voilà, c'est terminé pour cette partie. N'hésitez pas à partager cette petite vidéo, à commenter, à éventuellement poser des questions auxquelles je répondrai bien évidemment. Et puis, comme on est sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures chimiques.